2022. Nous-mêmes, dans la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, nous main allons main saluer la société ya, en général, avec tous les jeunes garçons et les jeunes femmes qui ont pour la vie de nous vie. Nous suivons avec un d'attention ce qui a dit, ce qui a fait concernant Haïti.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 Pour prendre toute disposition pour permettre gaz la sortie et aller la pompe. Nous, forces révolutionnaire Genève en famille et alliés main et une main un, et Nous pas jamais négocier niveau e, négocier avec Ariel Henry. Nous prenons décision entre nous, la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés main une main un, pour permettre gaz la sortie. Et nous voulons pour le peuple à la connaît. C'est pas une décision nous prenons parce que nous négocier quoi que ce soit avec Ariel Henry. Jodia. Situation tête chargée pays a tomber là-dedans, c'est pas nous dans force révolutionnaire Genève en famille et alliés main une main tout qui responsable. Nous dans force révolutionnaire Genève en famille et alliés main une main tout. Nous c'est patriotes. Nous c'est nationalistes. Nous c'est monde qui peut-être ça dans C'est parce que nou. nous pouvons pays ça dans le qui fait, nous ne pouvons pas violer et kidnapper les gens dans le monde dans le Bataille nous, la force révolutionnaire, les gens de la famille et les alliés, les et de la c'est bataille pour changer la vie, les gens dans le monde dans la section communale. Bataille nous, c'est une bataille pour les gens de Haïti, côté nous fiers. Pour dire, nous sommes haïtiens. Pour finir, je vais poser à la quelques questions. Je vais répondre pour nous. 1. Est-ce que nous remettons conditions dans de la vie? 2. Est-ce que nous avons la sécurité pour nous sortir, de sans, sortir? Deux, petit, nous, à à sans nous faire sauter? 3. Est-ce que nous allons à l'école sans nous faire peur pour nous pas kidnapper? 4. Est-ce que nous gain l'hôpital Kai manger pour nous manger. Si nous privés de tout bagage nous, moment arriver pour nous prendre destin nou en main. Encore une fois, les yo, ak terminal vale, ka desan sans e, de ki ak la terminal varé, qui descendre sans qu'elle saute. Et nous demandé à gens qui concerné yo pour yo voyer nettoyer toute zone nou et toute l'autre côté qui chargeait la fatra.